Eh bien salut à toutes et tous, il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Voilà, pour ma part ça va nickel Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette nouvelle aventure sur le Grand Utopia Et ça y est, on rentre enfin dans le vif du sujet C'était ça, et la surprise Vous l'aviez déjà compris sur la première vidéo évidemment, qui est sortie il y a quelques jours Si vous n'avez pas encore vu, il faut absolument la regarder J'espère que vous avez kiffé cette intro Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette surprise Un grand merci à My MyGodness on va pouvoir en parler. Bienvenue chez moi, bienvenue dans l'entrepôt, dans l'entreprise m Company. Transporteur préféré de ton magasin préféré, bien sûr. C'est un transporteur donc euh, qui livre les magasins et tout ce qui est nourriture. Donc là d'ailleurs, on est à Krauter Gersheim, donc vous l'aurez compris. On va transporter 17 tonnes de pâté de foie. Donc nous sommes basés à Krauter Gersheim, vous l'aurez compris. L'entrepôt euh, est ici puisque Krauter Gersheim, c'est en Alsace. Euh, moi, ce que je voulais, je voulais donc avoir mon entreprise, donc comme L7C Fox, L7C Fox qui est donc basé ici, L7C Compagnie, transport ici, euh, à Chirac. Moi, j'ai voulu me mettre, je voulais absolument être en bord de mer. C'était quelque chose que je voulais. Mais en même temps, Krauter Gersheim, je trouvais ça stylé parce que c'est en Alsace. Et en plus, il y a la route de M. -Colo, pas loin. Et en fait, ça m'a fait flash, mais en fait, uh, my goodness, il a mis Crowter Gersheim en bord de mer. Donc en fait, les gars, je suis là l'endroit idéal, je suis là où il faut je peux pas être au meilleur endroit donc là les amis vous allez pouvoir tous jouer euh, et livrer avec mes remorques euh, avec mon entrepôt vous allez pouvoir faire ça, alors pour le moment je l'ai en exclusivité mais très bientôt si vous êtes chaud Et eh bien vous pourrez vous pourrez le faire N'hésitez pas à mettre un petit coup de pression à MyGodness Pour qu'il sorte ça le plus rapidement possible Mais pour ça il faut que vous montriez euh, que vous êtes chaud Mais en tout cas voilà bienvenue euh, Bon c'est un IVECO hein. Le camion c'est une mission rapide Mais, euh, mais voilà donc pour, pour l'entrepôt Vous avez vu euh, l'intro On va euh, quitter directement cette, euh, cet endroit Et je vais vous montrer quelques petits clins d'œil Que MyGodness m'a très gentiment fait Et c'est beaucoup trop sympa c'est beaucoup trop sympa. Attends, je ferme les fenêtres parce que je crois que j'en ai qui sont ouvertes. Voilà. On est pas mal et on est parti. Euh, alors, j'ai juste un petit problème euh, qui est que je n'ai pas de retour de force. Et ça, c'est un problème que j'ai assez souvent depuis la mise à jour. J'en avais déjà parlé, souvenez-vous. C'est un problème assez chiant et j'ai déjà redémarré le jeu, redébranché, rebranché, etc. Il n'y a rien à faire. Des fois, c'est comme ça et c'est horrible. Là, regardez ce magnifique clin d'œil. Que MyGodness m'a fait, Oh, ça fait trop plaisir. M.Colo composant Metaverse, il m'a fait une petite, euh, une petite sculpture, c'est trop sympa. Voilà, j'aime beaucoup trop. Sculpté par MyGodness le 5 mai 2022, là vous avez une vue d'ensemble de, de l'entrepôt, euh, enfin du coup du, du magasin, on peut le dire. Hein. Et puis, euh, et puis euh, donc là, l'enseigne à l'entrée, le phare, la plage, la mer, c'est magnifique. Et, euh, et là aussi, petit clin d'œil à l'album Metaverse. Petite parenthèse, l'album Metaverse va plus être disponible très bientôt sur les plateformes. Euh, ce n'est pas un choix. On aura l'occasion d'en reparler si ça vous intéresse. Mais euh, je vais éviter de pousser des coups de gueule pour rien. Voilà. Euh, c'est pas contre vous, hein. c'est par rapport au label qui s'occupe de l'album. Voilà. Mais je vais rien dire. Je suis pas là pour cracher euh, sur les gens. En tout cas, voilà, on est parti et on va passer trop du bon temps. Euh, on va où d'ailleurs On va faire encore pas mal de routes. Hein. On va à Ilif. Donc c'est 50 minutes de route, comme la dernière vidéo. Mais bon, avec plein de coupures. Et euh, je vous remercie euh, pour vos retours. Voilà, les gars, je suis tellement content. Ça, ça rebooste le moral. Voilà, je vous le dis, ça rebooste le moral de, de, de vous voir chaud, quoi. De vous voir chaud, tous vos commentaires, ça me fait trop plaisir. Il euh, y avait un abonné qui m'avait suggéré de mettre un mode pour avoir les, des voitures réalistes. Euh, plutôt qu'avoir que les voitures... Euh, de base dans le jeu. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai ajouté un petit mode là sur le workshop. Mais je mettrai tous les modes en description, j'avais oublié de le faire. Euh, mais voilà, je le ferai, je mettrai tous les modes en description. Oui, j'ai oublié dans la, la précédente vidéo de faire tout ce que j'ai dit. <rire> mais en tout cas, voilà, je mettrai en description tout ce qu'il faut. Les modes, les DLC et tout euh, et t Voilà, pour l'heure, il n'y a pas de véhicule hein, sur la route. Hein. Je sais pas si c'est normal. Je suis seul au monde, hein. C'est un peu bizarre, on va voir Bon écoutez, euh, après il est 8h du matin Il euh, 8h30 du matin, ok Ah si, il y a un véhicule qui arrive en face, c'est bon Ça me rassure Ça me rassure Et donc normalement il y aura des véhicules euh, Différents de ceux d'habitude, on va voir On va voir Je sais pas si sur euh, Si sur Grand Utopia ça fonctionne Oh mince, il y a eu un accident eh. oh, oh la vache Oh, oh c'est violent, euh, je vais faire des appels de phare à ceux qui arrivent en face pour leur dire quand même de ralentir Tac Attendez j'ai un problème de volume dans mes oreilles Voilà Ça fait trop plaisir les gars de rouler avec ma remorque Depuis le temps que j'attendais ce moment Depuis le temps les gars que j'attendais ce moment je vous jure Je suis trop content Ça fait trop plaisir franchement j'attends vos retours Voir ce que vous en pensez Même si vous vous en êtes déjà douté euh, précédemment Mais euh, je, voilà je suis trop content Un grand merci à my MyGodness Du coup maintenant je peux le dire et faire les les, les voilà, <rire> et faire les remerciements globaux global. Que je n'ai pas pu faire dans la précédente. Parce que forcément, donc déjà, merci à lui pour euh, bah Pour la VTC, du coup, la VTCM compagnie. Euh, merci à, pour euh, les pubs euh, qui sont un peu partout sur la map. Merci pour la route iconique. Merci pour les clins d'œil, tout ça, tout ça. Euh, ça, fait quand même, euh, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, vous comprendrez pourquoi. Euh... Oh putain, on va prendre la petite route à droite là. Oh, on va prendre une petite route. Oh, ça va être stylé. Oh, ça va être stylé le ukulélé. Pourquoi il me fait passer par là Oh là là l'enfer, ça va être incroyable Parce que là j'ai pas de retour de force Donc je vais avoir euh, quelques difficultés à mon avis On va voir, ok, très bien Ça va aller Juste le GPS il m'emmène où là Ok Faire des trucs un peu bizarres hein bon, On va voir Pourquoi il me fait passer par là Non attendez je suis curieux Je veux quand même Il me fait passer par cette petite route Alors que j'aurais très bien pu contourner là C'est génial c'est génial. Après, à ah, toute cette route, on l'a déjà fait dans la précédente vidéo, tu vois. Donc euh, tout ça, je couperai. Ah voilà, là, ce sera de la nouvelle route. Ok, très bien. Bon allez. <rire> je suis curieux parce que là, il me fait faire un, il me fait prendre un raccourci, mais en même temps, le raccourci, je dois le prendre à 30 km/h, donc c'est pas vraiment raccourci. C'est un petit peu débile. C'est un petit peu débile. Bon ben bah, voilà. En tout cas, voilà, je suis en débardeur hein, parce que je suis un routier, euh, un vrai routier. Les routiers ils sont en débardeur, non le pas du tout, mais il fait chaud. Et, euh, et puis voilà, tout simplement. Je dis ça en fait Le clin d'œil C'est parce qu'on transporte du pâté de foie Et moi ça me fait penser à Il y a deux ans en arrière Quand j'avais regardé un, un vilain commentaire De, de quelqu'un qui m'a qui m'a descendu en règle Et qui l'a dit Ouais toi t'es un beauf euh, euh, En train de jouer en camion débardeur Tu dois bouffer du pâté en croûte Du coup ça me fait penser à ça Voilà Ça fait ressurgir les souvenirs rigolos Oh voilà, il a du mal Allez on y va On y va on y va On a les remorques les plus performantes Enfin les remorques les plus performantes du coup euh... Du coup ça devrait pas poser de problème pour le tracteur je veux dire. Je sais pas ce que je dis, voilà, je, je vous le dis. Hop Non voilà en tout cas ça m'a fait trop plaisir de vous revoir dans les commentaires. Et, euh, et ouais vous m'avez vous m'avez manqué quoi aussi, il faut le dire, voilà, d'avoir revu un petit peu euh, bah, tous ceux qui me suivaient euh, euh, quand je faisais donc du road Truck. Enfin, ça me fait trop plaisir de vous revoir. Et sans rancune évidemment, euh, ceux qui ne regardent pas mes autres types de contenu. J'ai très bien compris, je le sais très bien, voilà. Euh, et je comprends, voilà, je comprends parfaitement. Mais ça, ça change rien au problème que bah, c'est un petit peu dommage. Mais je le comprends parfaitement et vraiment, il y a pas de problème à ce niveau-là, voilà. Pour autant, je vais pas me plier aux règles de YouTube en 2022. Je vais pas faire des jeux parce qu'ils sont euh, hype, en fait. Il y en avait un en commentaire qui m'a dit oui parce que t'as fait du Far Cry 3, mais c'est à la ramasse, enfin c'est pas d'actualité. Oui, mais j'en ai rien à péter, en fait. J'avais envie de faire du Far Cry 3, donc je l'ai fait. Euh, et, et, et encore une fois, c'était pas le problème là. Moi je vous parle des vidéos de travaillées euh, Quand je fais des, des contenus genre euh, Le test de pureté c'est quelque chose Que tout le monde euh, fait et là par contre Personne n'a regardé cette vidéo et c'est bien dommage Bon mais voilà et tant pis c'est pas grave Comme dit il a pas de souci. Wesh attends je dois faire un angle droit là Pourquoi il me fait passer par là lui Il est malade Bonjour Je me suis trompé Non mais frère jamais de la vie tu passes par là euh, Pour faire un détour Bon, en tout cas, c'est sympa, ça permet de découvrir un peu la Pampa. Frère, mais c'est quoi cet endroit C'est incroyable. Bon, on a une petite vue sur, sur les champs Élysées. Sur les champs tout court. Non, oui. Retour à la civilisation. On va laisser passer. Pourquoi il ralentit Non, c'est bon, j'ai rien dit. Je pensais qu'il allait me laisser passer encore. Allez, j'y vais. C'est parti donc là on est sur, euh, sur une route, ça c'est un véhicule. Je sais pas si c'est un véhicule vania du jeu ou si ça vient du mode. Et pas mal le petit Iveco pour ce long. On critique Iveco mais en vrai il est pas mal hein. Celui-là en tout cas, il a l'air de tenir le, le choc. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais changer le tableau de bord. Ah voilà. Distance 696 km. Voilà, on va se mettre comme ça. Il a 822 000 km, 923. Ah, il en a quand même un petit peu dans le. dans la caboche. Ah, le petit lac à gauche, c'est mignon, c'est beau. Et on va reprendre la route iconique de Mkolo du coup. Et eh oui, monsieur, dame. J'arrive un petit peu vite. C'est normal, c'est la M. Compagnie. La M. Compagnie, transporteur préféré de ton magasin préféré. Hop Messieurs dames, route iconique de M. C'est pour Bibi, c'est pour moi. Ça régale, ça fait plaisir. <coughs> J'avais oublié l'effet que ça faisait, t'es là tu penses à rien. Tu te prends pas la tête, t'es tranquille bilou Et c'est pour ça aussi en live, c'est pas pareil, parce que en live c'est plus festif, tu lis le chat, évidemment, c'est génial. Et du coup, ben bah, c'est prise de tête en fait. Par rapport à, à conduire et à animer en même temps. tu vois. C'est pour ça que ceux qui se demandent pourquoi j'aime plus trop faire des lives sur Euro Truck. Euh, bah c'est pour ça. C'est là au moins je chill, j'ai rien à dire et je me régale quoi. Et je vous montre en vidéo les moments intéressants et puis voilà, je, je pense à rien et, et c'est génial. Oh ça y est, nouveau véhicule, ça je reconnais ça. Ça y'a pas dans le jeu ça. <rire> bon ben voilà, du coup c'est chose faite. Euh, pareil, hein, si vous avez des suggestions de mode, n'hésitez franchement pas à me proposer en commentaire, moi j'ajoute. il y a aucun souci à ce niveau là. Franchement, j'essaye un petit peu de regarder régulièrement sur le workshop s'il y a des petits trucs intéressants... Euh à, à mettre mais, euh, mais voilà si jamais vous avez des suggestions let's go je suis en train de faire une dinguerie là on arrive sur un rond-point et je me suis mis à gauche je suis débile je suis le pire c'est pas grave c'est pas grave regardez bien ce qui va se passer oh le petit taco regardez hop j'y vais normalement la voiture ah mince je continue c'est pas grave et ouais et là il va y avoir un couac c'est de ma faute hein. c'est totalement de ma faute je l'assume tout se passe bien, pas d'accident. Voilà c'est bon. Mais c'est de ma faute, j'aurais dû rester à l'extérieur. Je l'admets messieurs dames. Je l'admets. Et là je dois refaire un écart parce qu'il y a un obstacle. Attention messieurs dames, on se décale s'il vous plaît. Je vais pas vous rentrer dedans, promis. Voilà, merci. Allez, ah, on est à repartir pour reprendre l'autoroute. La même que j'ai prise euh, Même pas hier Au moment où je tourne la vidéo tu vois <rire> Mais c'est pas grave on aime bien Ah le retour des travaux Ça ne m'a pas bougé Bah après c'est normal ça prend du temps les travaux hein. Bon courage messieurs hein. ils font que de papoter depuis la dernière fois Terrible Alors là on continue tout droit Et dans la dernière vidéo on a tourné à droite Direction euh, Rivière sens Et là nous on va à gauche Oh putain il y a plein de bagnoles Il me laisse passer me laisse passer. Merci, hein. C'est gentil de sa part. Parce que là, j'aurais bien été emmerdé. On revoit la mer. Et cette fois, la mer côté... Euh, côté... Euh, nord. Euh, sud. Là, c'est la mer du sud, si je dis pas de bêtises. Donc là, on vient de traverser toute la map. C'est ça. Hein, C'est-à-dire qu'on avait la mer euh, du nord et là, on a la mer du sud. On va arriver sur Rombas et puis, euh, on arrivera à destination... Ça va être bien plus sympa de passer sur la nationale que sur l'autoroute. Euh, faudra vraiment que, voilà, à l'avenir, de toute façon, là, c'est le début. Mais euh... d'ailleurs, pour ainsi dire, mes missions ne sont pas euh, classées euh, niveau rentabilité pour le prix kilométrique. Bien au contraire, c'était justement une mission avec euh, la remorque M Compagnie, Enfin, euh, pour du coup, mon entreprise. Mais, euh... ouais, y a oui il y quelqu'un Oui Qu'est-ce qui se passe Bah, je suis en vidéo. Mais non, mais qu'est-ce qu'il a Vas-y, ouais, je disais donc les trajets que j'ai pris. C'est des trajets, justement, les, les deux premiers. C'était fait exprès pour avoir L7C Fox et pour avoir maintenant le trajet M. Compagnie. Mais pour les prochaines, du coup, on va vraiment prendre des itinéraires. Ouh, oh, toujours sympa. Des petits itinéraires avec des petites routes plutôt que prendre l'autoroute. Voilà, là c'est que le début. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, on est plutôt pas mal. J'aurais une pisciclab ici. Eh. Alors, si vous entendez du bruit de fond, je sais pas si on entend. Bon, moi je l'entends, mais je sais pas si ça s'entendra dans la vidéo. Euh, bah désolé du coup Donc voilà désolé pour les bruits de fond c'est des travaux Si le toit ne me tombe pas sur la sur la gueule Voilà hein. on fait des travaux dans le camion en fait euh, Voilà. Bon vivement qu'on sorte de cette autoroute hein, Quand même Je crois qu'on va sortir Direction Ilif Oh ça ça fait plaisir Ça ça fait plaisir Aéroport suivre Rombas ok On se souvient pas qu'il y avait un aéroport Trop bien Trop bien, trop bien. Allez, on sort enfin de l'autoroute. Enfin, là, du coup, on va, euh, on va être sur une nationale, si je dis pas de bêtises. Mais ce sera déjà mieux que, euh, que l'autoroute, hein, clairement. Alors, lui, il part en vacances un mardi, frérot. Incroyable. Péage à 400 mètres. Donc là, on quitte l'autoroute et on découvre Rombas. Et là, on traverse. En fait, on est comme sur un périph. C'est ça, hein. c'est comme le périph' parisien, je sais pas, j'y connais pas euh, j'y connais pas grand chose. Bon là, on n'est pas à Paris, hein. mais, euh, mais dans l'idée, c'est un petit peu... Là, on traverse la ville, en fait, euh, par-dessus, quoi. Là, on se croirait à Marseille, enfin, c'est un mélange de... Bah, c'est ça, en fait, un hein, grand utopia, hein. c'est un mélange de, de tout. Ah oh là là, c'est trop stylé, c'est dommage qu'il pleuve, là, les palmiers, tout ça, c'est trop stylé. C'est vraiment dommage, la pluie, ça rajoute du charme, mais alors, pour le coup, là, j'aurais bien aimé qu'il fasse beau, quoi. Ça donne plus envie quand il fait beau, on va pas se mentir. <rire> retour à la réalité On est bientôt arrivé pour ne pas dire qu'on est arrivé Ça y est Ilif e découverte euh, C'est là où nos chemins vont se séparer Alors bien sûr pour les euh, prochaines fois donc, Je vais faire le bon compromis entre Un bon rapport prix kilométrique Mais en plus de ça un trajet par des petites routes Bien sympa Des trajets peut-être un peu plus courts Bon ça c'est vraiment pas un problème pour la vidéo Mais en tout cas voilà juste des petites Des petites, euh, des, petites euh, des petites routes quoi. Et là J'ai foiré voilà comment créer un, un problème J'ai freiné, euh, j'ai mal freiné Et il me laisse passer Est-ce que bon, Dans la vraie vie ça marche pas ce que je fais mais bon c'est pas grave Là je suis en train d'arracher la remorque C'est pas grave c'est mon entreprise Mais euh, ouais à cause de la pluie euh, J'ai eu du mal à freiner voilà Oh c'est sympa le petit port donc... Le port d'Amsterdam Là on se croirait euh, En chante maritime Ou en Bretagne tiens surtout avec la pluie on se croirait vraiment en Bretagne ah oui c'est ça en fait, on est en Bretagne là les gars C'est exactement ça Salida Je suis jamais allé là J'ai jamais déchargé ici Alors alors là, le camion fantôme, les gars. Voilà. On n'est pas trop mal. On n'est pas droit, mais on s'en fiche. On est, euh, on, est dans notre, euh, dans, on est dans nos lignes. Voilà, comme on dit. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est vraiment un plaisir de vous lire, comme à chaque fois. Est-ce qu'on passe niveau 1 Pas du tout. On passe pas niveau 1. En tout cas, voilà, 52 km, 50 minutes de transport. Euh, bon, dans la vraie vie, j'ai passé un peu plus de temps du coup, mais bon, j'ai eu une coupure entre temps. Euh, 1027 euros, puis voilà, on est plutôt pas mal en tout cas. Allez, plein de bisous, c'était Mcolo. Ciao tout le monde.